Branchement électrique, comment faire Nous allons parler aujourd'hui du branchement de plusieurs prises sur une même ligne. Que ce soit des prises encastrées ou apparentes, le mécanisme est le même. Les fabricants d'appareillage ont prévu un montage en série parallèle des prises de courant. C'est pour cela que chacun des trois plots de branchement, phase, neutre et terre, comporte deux entrées. Avant toute chose, il faut respecter les règles de sécurité. La norme C15-100, amendement numéro 5, actuellement en vigueur, autorise le branchement de 12 prises une ligne composée de conducteurs de 2,5 mm, sachant que contrairement à l'ancien règlement, toutes les prises sont comptables. Exemple, un bloc double prise compte pour deux prises. Cette ligne doit être protégée en amont par un disjoncteur différentiel de calibre minimum 32A 30 mA suivi d'un disjoncteur divisionnaire thermique de 20 ampères. Le branchement des prises est simple. Il suffit de brancher les conducteurs sur les doubles plots en respectant les emplacements et les couleurs. Sur une ligne nouvellement créée de 20 ampères, on pourra donc aligner jusqu'à 12 prises. Cependant, il faut tenir compte que la puissance maximale que l'on pourra utiliser simultanément sur l'ensemble des prises sera de 4400 watts. Il est donc important de bien dispatcher les prises en fonction de leur utilisation. Par exemple, avec cette ligne, alimenter deux chambres ayant un bloc de deux prises de chaque côté du lit, une prise sous interrupteur à l'entrée et une prise pour un téléviseur ou un ordinateur en périphérie. Il s'agit en rénovation d'ajouter des prises sur une ligne existante. La configuration sera la même sauf si les conducteurs de celle-ci sont en section de 1,5 mm. Le nombre de prises sera alors de 8 au maximum, le disjoncteur sera de 16A et la puissance maximale cumulée sur toutes les prises sera de 3500 watts. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtirsa maison auverblog.com ou bien bâtirsa maison.net. Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee, www.tipeee.com Daniel Marcelin. Merci. Cliquez sur le logo pour vous abonner et être informé des futures publications.